Il peut parler à la première personne du singulier, il veut parler à la troisième personne, étant la je même personne. Dire, du, dire, hein? Oui, quand Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge que mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un en ça, Jésus a dit encore dans Jean, 24, dans Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est du Père qui m'a envoyé. Nous ne sommes pas des enfants. C'est les écritures. Euh, écoutez, et lorsque tu dis que vous n'êtes pas des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est pour te dire que c'est les enfants qu'on les trompe, qu on les joue, on les fait des jeux, les, les, les mots de jeu. Il n'y a pas quelqu'un va me faire les mots de jeu. Il ne pas de ces genre là tu... je suis marty dans, dans les écritures. Donc, Donc, si tu veux euh, me parler Dieu. en tant qu'un homme qui connaît, c'est tout. Mais ne me dis pas des choses que vous parlez à l'église, les, les, les fidèles, aussi. je ne suis pas de ces gars là Je ne suis pas ignorant et je ne suis pas quelqu'un qui va dire qu'il faut être animé par le Saint-Esprit d'avoir de comprendre. Parce que Dieu a déjà placé la raison dans la conscience pour distinguer le mal et le bien. Et tant tu as la raison pour connaître le mal et le bien, ça nous suffit largement pour connaître, connaître la vérité et le mensonge. Oui, tu, tu as dit que tu, tu, tu connais bien les Écritures. Quelles Écritures tu connais? La Bible ou bien le Coran? Et, et, et, tu vois, les, tous les, tous les révélé, toutes tous les Écritures révélées, toutes les écritures qui révélées, c'est des... La... Dieu, Dieu m'a donné une connaissance que je peux mémoriser tout. Et après la Bible, je connais la Bible de Dieu. Est-ce que personne ne peut me contredire? Ah, mais tu vas beaucoup apprendre. Oui, c'est pourquoi j'avais dit premièrement que je ne connais pas, je continue à apprendre. Mais l'apprentissage que j'ai en train d'apprendre, que si quelqu'un veut me jouer, là je lui dis que non, toi tu ne connais absolument rien. Il faut venir, on va t'apprendre comment on comprend les Écritures. Ah, je dis, je dis, je dis ceci. Est-ce que tu crois que Dieu peut, tu, tu crois l'incarnation de Dieu? Déjà, dans, dans, euh, déjà, comprenez bien, l'incarnation, là, c'est les païens qui parlent de l'incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Dieu se manifeste. Il y a la manifestation de Dieu, mais il n'y a pas l'incarnation de Dieu. Dieu se manifeste à travers de quelqu'un, mais il ne, ne s'incarne pas. C'est les païens qui parlent de l'incarnation. Doucement, doucement. Tu as dit que Dieu ne s'incarne pas. Est-ce que tu peux me donner une écriture qui dit Dieu ne s'incarne pas? Est-ce que tu peux me... Donner une écriture que Dieu s'incarne. Euh, ben, moi qui ai posé la question. Si ah tu... ah. Il y a des choses qu'on. Je dis, hein, c'est pas, je te dis que Dieu nous a donné la raison pour distinguer le mal et le bien. C'est pas tout ce qu'on m'a dit, il est écrit. Si je te dis, quand tu me dis, il est écrit où oh là, je peux te demander qu'il est écrit où oh, Parce que Dieu se manifeste. Je, je te pose. Dieu se manifeste. Quand tu me dis que comment je vais savoir que Dieu se manifeste, je vais te prouver dans la vie que Dieu se manifeste. Euh, c'est déjà, déjà de... ce, que viens de je, je... ce que tu viens de parler j'ai pas le temps en tant que tel mais je veux que tu me reprends ma question la je... question que tu as répondu ça, ça ça dit, c'est pas dans la Bible. Si tu me dis que c'est Dieu, Dieu qui s'est envoyé lui-même, tu peux me montrer aussi dans la Bible où on a dit Dieu t'a envoyé lui-même. Il est écrit où Dieu s'est envoyé lui-même. Donc Je... tu me poses la question où il est écrit l'incarnation. Toi aussi, tu peux me donner verset ou une partie de la Bible où on a dit Dieu s'est envoyé lui-même. Jean au chapitre 1, verset 14, on dit Dieu s'est incarné. Où oh, quand Jean chapitre 1, verset 14. Euh, La euh, parade a été faite chère en son fils Jésus-Christ. La parole a été faite chère en son fils Jésus-Christ. Ça, ça veut si dire quoi? Explique-moi. Si tu ne comprends rien, là, on va t'enseigner maintenant. Dire... C'est quand tu ne comprends rien, Ça veut dire Dieu s'est incarné. Le Logos... ah, Non, non, non. Non, non, non. C'est pas ce que ça veut dire. Si c'est Dieu qui s'est incarné, qui s'est incarné selon vous dans, dans, dans, dans, dans, dans Luc 24 ou 28, verset, verset 34, on dit Jésus-Christ a créé une voie forte sur, sur, sur la croix selon votre foi. Il a dit Père, je remets mon esprit en, te, en tes mains. Je remets mon esprit en tes mains. Maintenant, si l'esprit est Dieu, Dieu je lui je remets son esprit en, en qui Ça dépend, qu'on ça nous Vous nous euh, euh, discutons euh, à terre à travers. Écoute. Tu connais la signification hum. du mot incarné je dis l'incarnation c'est de l'hindouisme c'est les païens qui parlent de l'incarnation quand je t'ai dit comme ça tu allais comprendre l'incarnation par exemple c est, c est, c est, il y a des gens Attends, je t'explique il y a des gens qui naissent qui les enfants et après quand les enfants tombent malades ils s'avouent faut faire les recherches après c'est pour dire que les grands-pères qui est revenu est incarné dans le corps de l'enfant qui est revenu à la maison donc, il n'a qu'à faire ce cérémonie, c'est ce que l'enfant veut. Quand on fait la cérémonie, maintenant, l'enfant se sent à l'aise. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Écoutez, si tu parles, ne me dis pas ce que toi tu penses. Il faut me dire, c'est écrit quelque part. On parle sur base des Écritures. J'ai déposé la signification. Moi-même, je peux te dire, quand tu parles de l'incarnation aussi. Il n'y a aucune écriture de la Bible, on a dit « Dieu s'est incarné ». Montre-moi un passage de la Bible, on a écrit « Noir sur blanc, Dieu s'est incarné ». Montre-moi, dis-moi le verset. Jean au chapitre 1, verset 14, on parle de… Je dis, on dit « La parole a été péchée, oh Dieu n'est pas la parole, c'est la parole qui l'a envoyée à Marie, ah, Dieu n'est pas ah, la parole. » Attends, attends. C'est la parole qui a été envoyée à Marie et un souffle de vie venant de lui. Donne-moi… Tu eh, as compris, non Non, non, eh, écoute, que veut dire incarné, ça veut dire quoi Le mot incarné, ça veut dire quoi Je veux dire l'incarnation, c'est ce que tu as dit. Ça dit on dit un corps va quitter quelque part pour habiter dans un corps. Oh, oh, non, non, attention. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on dit incarnation, quel, quel mot nous avons dans la, la racine du mot incarnation Nous avons quel mot quelle racine de mot là On a le mot chair, la chair. Maintenant, si tu dis euh, la, la parole s'est faite chair, c'est ce qu'on dit mm -hmm. in, in, en latin, on dit incarno. Incarno, cela veut dire que la parole est devenue chère. Donc la parole s'est incarnée, le logo s'est incarné. C'est ça la Bible. Je pasteur, hein? pasteur, parce, oui, oui. on a dit, dans verset 14, ils ont dit, la parole a été faite chère. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est la parole? Tu me poses la est question. Que Est-ce est que Dieu est la parole Tu, tu poses la question si Dieu est la parole. Oui, oui. Que, que, que, que dit Jean au chapitre 1, verset 1 C'est ce que je t'avais dit au commencement que ça, c'est la parole de l'écrivain, le Maïpalo. Donc, donc euh, Jean a recopié. que Dieu euh, euh, euh, Comprenez bien. Tu, comprenez tu, bien. Tu, tu as dit que c'est la parole de Phaïlo le méfailo. je te dis le tu c'est pourquoi je te dis un pasteur euh, je, dit, je, il faut je... laisser problème de l'incarnation il faut ah, laisser le problème de l'incarnation ah, l'incarnation ne vit pas dans, le, dans, dans la doctrine de Dieu ah, ah, ah, l'incarnation ne vit pas dans la parole de Dieu l'incarnation ne vit pas dans la parole d'aucun prophète il faut laisser ça je te dit ceci. Moi, je dit ceci. Ah, euh, Donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Tu as, tu as dit mes Faylo, a écrit ça dans quel livre Je dis, hein, tu vois, avant de, avant de connaître les choses, avant de connaître les choses, il faut étudier la personne d'abord. Il faut connaître bien la personne d'abord. Déjà, moi, quand. Je t'avais étudié depuis fort longtemps. Hein. Quand tu insultais le prophète Mohamed, tu insultais tous les musulmans. Ce que tu, as oublié, tu as oublié que j'ai discuté avec toi autant. Jusqu'à ce que tu m'as donné, donné un lien pour qu'on discute. Et je t'ai dit que je n'ai pas, pas, pas de l'Internet. Maintenant, je, je t'avais parlé en, en, en vérité que là où tu es, la manière dont tu parles, c'est un musulman qui n'a pas. Et qui, n qui ne cherche pas le secours dans l'endurance ne peut pas discuter avec toi. Parce que le fait d'insulter, insulter, il n'y a aucun musulman dans le monde. ramène quoi quoi que ce soit. Les musulmans sont des mensonges. C'est ça que je t'ai dit. Quand quitte était dans le monde, il est en train de prêcher les gens. C'est de cette manière qu'il prêchait les gens pour amener les gens dans la vérité. Non, Jokic n'insulte pas les gens pour amener les gens dans la vérité. Jokic parle avec la sagesse et la bonne exhortation. Donc le fait, si tu veux appeler les gens dans ta religion, il faut parler les gens avec la sagesse et de la bonne exhortation. Mais le fait d'insulter que tel ce prophète est comme ça et il couche les enfants et les femmes des de, de gens et pousse avec les esclaves, tant Ce n'est pas ça là qui peut amener les gens dans ton église. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut appeler il faut amener les gens. Bon. Il faut parler avec les gens, avec la sagesse, avec la bonne as... Le fait d'insulter déjà. gens, Mais tu, as mené, tu as mené une, une vidéo indienne que euh, euh, euh, euh, euh, euh, la DDR et les élèves d'Avman le sont dans le mensonge. Qu'est-ce pour qu'ils sont dans le mensonge Qu'est-ce pour que toi tu es dans la vérité C'est ça le problème. Déjà, ta religion même en question, ce n'est pas Dieu qui a amené ta religion. Le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est un tioche pour la première fois qu'on a appelé les éthiques chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom là. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Ce n'est pas les apôtres qui ont donné ce nom. C'est d'autres personnes qui ont vu les, les apôtres de Jésus-Christ. Ils les ont appelés les chrétiens sous forme de moquerie. C'est pourquoi Pierre a dit. Si vous, si vous avez honte, on vous appelle chrétien Pourquoi ils, ils, quand on les appelle chrétien, ils, ils, ils ont honte Parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui les a appelés, mais c'est d'autres personnes des parents qui les a appelés chrétiens. C'est -ce ils ont honte de les appeler chrétiens. Attends, attends. Non, non, je t'ai donné assez de temps pour parler. Il ne faut pas fouiller. Oh, il a fouillé le débat. C'est ça. Ah. Alors, les, les musulmans dès qu'ils ont un peu personne n'ose discuter avec nous, personne n'ose nous débattre il a appelé, il a coupé le téléphone et il a fouillé vous voyez tous ah. puisqu'il a dit que lorsqu'on dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu celui qui a dit ça c'était Méphilo, il a dit Méphilo euh, L'autre comédien, Ahmed Hidat, et Zakir Naïk a répété ça la semaine passée. J'ai suivi un hein, de ce débat au, au Qatar. Il a répété la même bêtise que Ahmed Hidat, que cette parole venait de Philo d'Alexandrie, que le monsieur appelle Mephilo, mais c'est Philo d'Alexandrie. Euh, Philo d'Alexandrie avait dit ça. C'est une bêtise, puisque Philo d'Alexandrie lui-même il était frère des disciples de Jésus. Donc, ils étaient contemporains. Il aurait pu entendre ça de ces gens-là. Nous, on n'a jamais lu hein, le Philo d'Alexandre, on ne le connaît pas. Mais il a vécu après même les disciples. Donc, qui a recopié chez qui? Donc, la parole de Dieu, on ne se moque pas de ça. D'ailleurs, le Coran confirme très bien que Jésus est la parole de Dieu. Et Dieu est la parole est incréée, même dans le Coran. Il ne faut pas se moquer de ça. J'ai vu, il y a un autre musulman qui est, qui tentait de m'appeler. Attendez, je vais le rejoindre. C'est un frère des États-Unis. J'ai vu son appel. Je vais le rappeler tout de suite là. Je, je suis en train de rappeler un frère mais il ne prend pas l'appareil ok il ne veut pas il ne veut pas prendre l'appareil ok Ou bien je ne sais pas c'est la communication qui est compliquée ou quoi mais je l'ai vu il a, il a tenté de m'appeler si c'est Dix fois, il Ah ouais, il est là, il est là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Alors, et vous? Ah, je vais très, très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Moi aussi, bien. Ah, ok, ok. Donc, ok. Ok. Bon. Bien, bien, pourquoi vous ne m'avez pas dans... Tout ce que vous dites. Je ne suis pas sérieux dans ce que je dis. Il faut prouver ça. Vous bon, bah, une vidéo. Une fois, vous avez, avez envoyé une vidéo dans le groupe. Vous avez appelé que c'est un texte. Vous envoyé la vidéo. Vous prouvez quoi Vous prouvez quoi et, et, et, et, et, Écoutez. Ah. Donc, il y a d'abord une confusion. Il y a d'abord une confusion. Je dis ceci. Je dis, attendez. Il y a une confusion. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Toi, toi tu es dans combien de groupes? Je ne, comprends, je ne connais même pas le groupe dont tu parles. Puisqu'il y a beaucoup de groupes là où je suis affilié. Mais là, tu parles de quelqu'un. Face à face. Face à face. Face à face. Yeah. Ok, je suis là. Moi, je suis là. Ah. Si. Eh bien. Oui. Pourquoi Attends. Autrefois, vous avez envoyé des vidéos. Je dis moi, je suis là. Moi, je suis là devant toi. Il faut prouver que c'est Dieu. Tu as été incapable. Tu as pris des temps. Que tu n'as jamais venu. Il faut prouver ça que c'est Dieu. Et puis, c'est fini. Dans ce Donc, ça que tu as, oui, donc le, le musulman, chaque jour, il nous pose la question de que, prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la, votre question. Hein? Chaque oui. jour, on ne peut parler que sur la, la, oui. la divinité de Jésus. Quand est-ce que vous allez nous prouver que Allah est Dieu? Non, si Allah est Dieu, il n'y a pas de débat puisque vous êtes incapable, vous ne pouvez même pas nous prouver qu'Allah est Dieu vous ne pouvez même pas commencer puisque moi je te dis Allah n'est pas Dieu ok, c'est en toi donc ni n'y plus que ce qu'il faut qu'on peut nous entendre verset 14, Allah dit là-bas certes, c'est moi Allah il n'y a pas de dignité à part moi il n'a pas dit c'est moi Dieu il n'a pas dit c'est moi Dieu il a dit c'est moi Allah est-ce que vous avez eu oui. Attends. Avez-vous un verset dans le Coran là où Allah dit que je suis Dieu? Voilà, il nous Allah dit, c'est lui, Allah. Mais c'est lui, Allah. Donnez-nous un verset là où Allah dit, c'est moi, Dieu. Là, Puisque des fois, les musulmans nous posent la question, donnez-nous un seul verset là où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Vous aussi, donnez-nous un verset là où Allah dit, je suis Dieu. Il a des il oui, Parce que ça n'existe pas. C'est propre. De Dieu. Attends, d'abord, c'est un Allah, c'est le nom propre de Dieu. Allah, c'est le nom propre de Dieu. Mais écoutez, il n'y a aucun. Autre... Attends, c'est toi qui dis que Allah, c'est le nom propre de Dieu. C'est ce que tu dis. Si je te demande de me donner un verset, tu ne vas pas me donner. Maintenant, nous nous savons que Allah, Allah, Allah c'est une divinité kuraïche. Nous savons ça. C'est une petite divinité, oui. un petit dieu. Oui. Ce n'est pas, pas l'Ata. L'Ata sont des idoles. Je, de... de... je ne parle pas de l'Ata, je parle de Allah. Donne-moi le verset. Mais je... lorsque, lorsque tu dis. Pourquoi est-ce que nous disions ça Puisque le père, le père de Muhammad Il adorait Allah Avant la naissance même de Muhammad Avant même l'arrivée de l'Islam C'est le serviteur d'Allah C'est pas Allah C'est le serviteur d'Allah Ah oui, il était serviteur d'Allah Mais l'Islam est venu avec Muhammad C'est Muhammad qui est, qui est venu révéler le Coran Il est venu avec le Coran là C'est Muhammad les gens ne connaissaient pas avant. avant. Je vais vous corriger. Je vais vous corriger. Je veux profiter de vous corriger. Vous avez dit que Mohamed est l'aider avec l'islam. Ce n'est pas Mohamed qui a amené l'islam. L'islam n'existait depuis notre père Non, non, c'est faux. C'est faux. Faux. faux, On n'a jamais entendu le mot islam avant Muhammad. C'est Muhammad qui a amené le mot là l'islam. On ne connaissait pas ça avant. Donc, ils ont appelé le Coran. Tu dis quoi? Tu peux te mais écoutez et le Coran et le mot Islam tout, tout ce terme là c'est venu avec Mohammed. on ne connaissait pas ça c'est lui qui a inventé okay. ça ok, il l'a inventé ok maintenant quelle était la religion euh, d'Abraham la religion d'Abraham c'était la religion de Dieu il n'y a qu'une seule religion dans ce monde on appelle la religion de Dieu okay. oui, quelle était la religion de Dieu c'est ça la religion Lorsqu'on dit religion, cela veut dire la relation. Tu me poses la question de te donner la relation de Dieu. La relation de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui a existé de tout le temps. Religion, ne vous parle de relation. C'est ce qui nous une au créateur. Mais c'est ça la relation. Ce qui vous t'élie, c'est ce qu'on appelle la relation. Relation de qui et qui? C'est un grand passé, entre, attends, la, relation, la, relation entre, la relation entre un homme et Dieu et sa divinité. Et la divinité, il y a des gens qui adorent beaucoup d'histoires là. Il y a même des bouddhistes qui adorent aussi leur divinité. Alors la relation qui s'établit, c'est ce qu'on appelle la religion, la relation là. et C'est ce qu'on appelle la parole. Dieu est la parole et il communique au travers de nous. à travers ces paroles, c'est l'enfant. Pourquoi là, les gens de la TDR et de la femme ne veulent pas discuter avec vous Parce que vous, vous êtes, il y en a un, mais il y en a un, vous, vous, vous, non, mais, ah, euh, écoutez, ces gens-là ne peuvent jamais débattre avec moi, puisque, c'est comme toi, tous, ah, les vrai? tous les musulmans, ils aiment débattre contre moi, seulement sur WhatsApp, puisqu'ils veulent se cacher. Je peux t'envoyer le lien StreamYad. Tu as l'actuel Internet là où tu es. Je peux t'envoyer le lien StreamYad. Comme ça, on se voit, on va discuter de la bonne manière sur YouTube. Là, nous allons exposer nos connaissances. Si tu veux, je t'envoie le lien tout de suite. Donc, tu n'as pas Tu as été humilié là-bas. Non, non Écoutez, j'ai discuté avec tous les musulmans en Afrique. Et je les ai tous bon déplumés. Pas. Ce sont des comédiens. Personne n'a prouvé ça. Levez son, son petit doigt. Ce sont des menteurs. Je les ai tous arrêtés. Et c'est pour cela qu'ils me fouillent. Je suis là. Ils vont il, il débattre tends, avec tends, les tends. enfants chaque jour. il que c'est fini. Bon, tu, tu, tu as été incapable de me prouver que Allah est Dieu. Tu as été incapable. Oui, ok, moi il est incapable. Ah oui, tu es incapable. Tu es incapable. Aucun, oui, musulman, je suis incapable. aucun musulman ne peut nous, nous prouver que Allah est Dieu. Ça, ça c'est acquis. Ils ne le feront jamais, ils ne peuvent même pas oser. Puisque Allah n'est pas, pas Dieu. Allah, c'est l'agent de Satan. Il travaille pour Satan. C'est ça, Allah. Tu comprends? Allah n'est même pas je Satan. Pas. Tu comprends? Oui. Je pas Oui. C'est-à-dire, moi je suis avec vous. Oui, c'est vrai. Mais tu dis qu'Allah Allah n'a pas dit. Moi je te le conseille. Allah dit qu'il n'y a pas de débat. Donc, moi je te le conseille. Prouve-moi que c'est ce qu'on doit adorer. Et puis c'est fini. La Bible est là. Le Coran est là. Il faut prouver. Tu as de quoi, quoi Bon, je vais te prouver. Je te prouver avec. le... Il y a beaucoup, beaucoup de versets. Je te donne d'abord le premier verset. Le premier verset que, que je te donne, c'est le verset qui était ouvert dans l'écran. Euh, attends, je vais te donner ce verset-là. Nous sommes dans Romains. On va dans le livre de Romains au chapitre. Romain, au chapitre 9. On peut aller au, au, Romain. Je te donne l'épître de Paul au, au, au Romain. Romain au chapitre 9, au verset 5. Romains 9, 5. Voici. Saint Paul a dit sur Jésus. Pourquoi est-ce que nous, nous l'adorons? Romains au chapitre 9, au verset 5. Je suis en train d'ouvrir la Bible. Là, nous sommes au verset 5. Il dit ceci. Et les promesses. Paul dit ceci. Je voudrais moi-même être anathème et séparé des Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Et les promesses et le patriarche et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Dieu bénit éternellement. Lorsqu'on dit le Christ, le Christ, cela veut dire Christ, il est le Dieu béni éternellement. Amen. C'est ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Euh, Est-ce que vous venez de dire? dit que le Christ veut dire Dieu. Non, Christ Dieu. Et, le Christ ne veut pas dire Dieu. Mais écoute, vous... écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, moi je, je te dis ceci. le Christ qui est ouin, celui qui est ouin, c'est ça même Dieu. Lorsqu'on dit le Christ, ce, celui qui a pris la chair, qui s'est incarné, il est devenu ouin chez nous, il a été envoyé et c'est la même personne-là qui est Dieu béni éternellement. C'est la Bible qui dit ça. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Tu veux parler? Parle. Quand vous parlez, moi, je vous écoute. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Quand vous parlez, je vous écoute. Donc, souffrez de m'écouter aussi. Parle. Ah. isaïe 45, ci aussi, c'est un oin. C'est un oin de Dieu. celui-ci aussi, Dieu. Ah, tu as dit un oin ouais, ou bien le Christ. Il y a le Christ. Et un Christ, et le Christ. Celui-ci est appelé Christ, dans la Bible. Il faut lire. Oui il y a beaucoup de Christ. Il y a beaucoup de Christ, mais il y a le Christ. Pourquoi les gens ne viennent pas discuter avec vous Je vous ai écouté. Écoutez-moi aussi. Les gens, c'est l'écoute. vous voulez toutefois m'interrompre, à quoi sert un encore Écoutez-moi au moins. Oui, Paul. Celui-ci appelé Christ. Alors que le Christ, là, c'est n'est pas Dieu. Donc Christ celui ci aussi tu, selon ton explication. Là, ça c'est entre parenthèses. Vous venez de dire que Jésus-Christ Jésus c'est lui tu. Dans les mêmes, prends de Paul. Prends Éphésiens. Paul dit quoi là-bas? Les mêmes Paul dit quoi là-bas. Ephésiens 1, verset 16 à 17. Il est écrit quoi Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quelqu'un qui parle, c'est Paul. On quoi? Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, a son Dieu. Très ou faux? Selon Paul lui-même. Écoute, hein? parce que moi, il ne parle pas loin. Oh, que ça, oui. tout. Enfin, oh, oh, oh, ok, je vais répondre. Tu, tu, je commence d'abord par Cyrus. C'est là que tu as commencé. Tu as dit que Cyrus était le Christ. Il, il était Christ. Il était ouin. Il était oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont ouin. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens. Mais lorsque nous parlons de Christ, nous parlons que celui qui est le Christ. Il est le Christ. Mais il y a d'autres qui C'est comme moi, je suis aussi un Christ. Moi, je suis un Christ. C'est pour cela qu'on m'appelle chrétien. Je suis Christ, un petit Christ. Moi, je suis chrétien, ça veut dire que je suis aussi ouin. Mais lorsque nous parlons de Jésus, c'est celui qui a reçu l'onction sans, me, sans mesure. Attends. Ah, mais, mais, attends, tu, non, tu commences à... Attends, Attends, On va tu as été un papier. Tu as été choisi un papier. Parce que Jésus est un ou un des dieux. Toi, toi, tu es choisi ah. Voilà. C'est un oh, Ok. Je, je te Je, je, je te répond avec les Écritures. Hein? Je, je te Je non, il, il parle pas de toi. Tu es point par qui Tu as été point par qui Et pour te peuple. Parce que c'est Dieu qui oint ses messagers pour les envoyer dans des peuples respectifs. Toi, tu as été choisi par qui Et tu, es, tu as été envoyé pour qui Voilà la question. Vous oh, oh, okay. n'êtes plus souverain. C'est un peu quoi je, je, je, veux, je veux te. Je, alors, il ne faut pas aller de, faire du coq à l'âne. On parle d'abord de Cyrus. Cyrus, c'est celui qui a, qui a, il a été oint. Bien entendu, comme Dieu nous a ouverts, nous sommes aussi des Christ. Mais lorsqu'on parle de Jésus, Jésus c'est lui qui a reçu l'esprit sans mesure. On dit ceci, on va dire les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Les autres, nous avons une portion de Dieu, nous avons une partie de Dieu à nous. Les autres, tu comprends d'abord, tu as dit que nous sommes un, nous sommes un des qui, nous sommes pas un des indiqués. nous ne sommes pas un ce sont les messagers que tu envoies dans les peuples là, c'est eux qui sont un des qui, nous ne sommes pas un des dieux. c'est pour cela au, au moins de Jésus, Jésus a fait ses disciples, les disciples ne sont pas des mais c'est Jésus, Christ qu -ce qui le est un pour transmettre des messages divins, c'est par qui l'inventaire euh, de Dieu il é, et est connu. Il pas si on comprend. Non, non, non. Non. Parti, non, non, non. Écoutez, tu es, tu es là pour apprendre. Tu dois prendre ton stylo et noter ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que dit la Bible. Okay. Je, je suis en train de te dire. Je donne des complats comme, comme ça. Tu ne payes pas, il te donne des complats comme ça. Dans la Bible, hein? dans, nous sommes dans le au chapitre 100 et 5. Au verset 15, Dieu dit ceci. Mm -hmm. Ne touchez pas à mes oins, les gens qui sont oins, ils sont nombreux. Et ne faites pas de mal à, non. Mes, à mes prophètes. Hein? Attends. Ne faites qui pas de mal. C'est bon. Moi. moi, Moi, je suis oins. C'est moi. Tu as dit. Écoutez. Tu dis Est-ce que tu es prophète est Est-ce que tu es prophète ah. Oui, je suis. Attends. Attends. Attends. Tu vas me poser combien de questions? Je suis ouin. Il nous a ouin. Dieu a dit: ne touchez pas à mes joints. Lorsqu'on parle de joints, c'est nous. Tu vois? Ah, alors? Ah, attends, les gens qui sont ici. Attends, Lors, lorsqu'on parle de, attends, lorsqu'on parle de, lorsqu'on parle de Christ, c'est quelqu'un qui est ouin. Maintenant, les gens qui sont ici, ce sont aussi des messias ce sont des petits messias des petits messias Maintenant, Jésus. Lui, il y a la plénitude de la divinité c'est pour cela on dit que que Jean-Baptiste Jean Jean a et Jean à la plénitude de la divinité répète ta question, Jean-Baptiste il a quoi Jean-Baptiste a la plénitude de la divinité non ce n'est pas écrit, il n'y a aucun verset qui dit Jean-Baptiste a la plénitude de la, de la divinité okay. est-ce que moi aussi on... On a la de la non, non, non, nous n'avons pas la plénitude de la divinité. Bien, attends, j'ai suivi. Okay, attends, attends, pour cela. Si j'arrive à te donner un verset public, attends d'abord. Si j'arrive à te donner un verset public, nous si on a la plénitude de la divinité. Tu... Te... Av av avant que tu me donnes ce verset-là, c'est moi qui peux te donner ce verset-là. Attends, je vais te donner ce verset-là. Je te donne d'abord quoi Attends, attends. Attends, Colossiens au chapitre, chapitre 2, verset 9, on dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça habite seulement en Jésus. Nous autres, nous autres, nous autres, on n'a pas la plénitude de la divinité et nous n'aurons jamais la plénitude de la divinité. Maintenant, dans ton verset-là, je vais te piéger, puisque je connais ce verset-là, dans le livre de Ephésiens, Paul a parlé aussi de la plénitude de la divinité. Mais n'a pas dit que nous avons la plénitude de la divinité en nous. Tu comprends? Je, je suis là pour t'aider puisqu'il y a les petits comédiens musulmans. Des de fois, ils commencent à donner ces verset là et ils commencent à mentir. Tu vois? Nous recevons de la plénitude. Jésus a la plénitude de la divinité. Mais à partir de cette plénitude, nous recevons toutes choses. C'est ce que dit la Bible. Nous, nous sommes... Parle. Tu peux parler? Oui. ça, moi, bien. L'honnêteté en soi n'a pas le garant de vérité. Quand il parles, tu as parlé, tu as parlé, tu as sauté, tu as soutenu tu as parlé, tu as parlé, tu as Est-ce que parlé, tu est du? Non. Oui, moi, il ne se passe pas contre toi. Il c'est un oui, c'est un messie. C'est un choix de tes Non, non, non, c'est faux. C'est faux. Bon, attends d'abord. c'est bien, il vient d'abord. Il dit, écoute-moi, oui. Je raccroche. parce que ça, ça, c'est pas... Tu ne veux pas écouter, tu ne fréquentes à Il faut m'écouter, souffle. Prends les coups gratuitement, frère. Jésus-Christ était un de Dieu. C'est Dieu qui l'a oui. C'est pour ça que j'ai lu là. Paul dit que Jésus-Christ a son Dieu. Dieu dit frère ou faux, tu as des Donc nous ne sommes pas loin de Dieu, parce que nous ne sommes pas des messagers, nous ne sommes pas des prophètes. C'est Dieu qui choisit ses oins. C'est Dieu qui choisit ces éléments qui s'appellent prophètes. Les prophètes sont des oints, les messagers, les messieurs. C'est bon, c'est pourquoi, pourquoi Dieu dit, ne, me tou ne me touchez pas à mes soins. Ne me touchez pas à mes soins. Toi, tu n'as pas de temps, toi, c'est un disciple. Autant les Jésus-là, pourquoi il y a des disciples Est-ce que les disciples sont des soins Non, non. les disciples ne sont pas des soins. C'est bon, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, il a dit clairement et explicitement dans Jean 12, verset 49. À 50. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même -hmm. ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dit comme le Père me les a dites. Et il parle au nom de Dieu. Dieu. C'est Dieu qui envoie ses hommes. Donc Jésus-Christ, n'est a dit. C'est Dieu ce qui l'a envoyé. C'était contre ça. Ah oui. C'est contre Paul. Je suis contre ce que toi tu dis. C'est du mensonge. Tout ce que tu racontes. Non, c'est la Bible que j'ai lue. C'est la Bible que moi j'ai lue. Oh, donc, donc la Bible est fausse. Si c'est comme ça, la non, non, est fausse. non, non, non. Les... Écoutez. Écoutez. Tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Pourquoi? Que, pourquoi est-ce que je dis ceci? Je t'ai dit que Jésus, même dans le Coran, il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Et c'est Jésus, le, le Christ. Lorsqu'on parle de le Christ, le Christ, c'est Dieu lui-même. J'étais je, je montré non. une écriture, là où on dit que le Christ, c'est Dieu. Même Jésus-Christ Jésus lui-même a dit que le Christ, c'est Dieu. Puisque David avait dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est Dieu qui parle, il dit, parole de mon Seigneur à mon Seigneur. C'est Adonai qui parle à Adonai, tu vois. Maintenant, lorsque nous, nous entrons, on trouve que le Christ lui-même, il est Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le Christ est La plénitude de, de la divinité habite seulement en Jésus. Attends ah. d'abord. Vous avez menti, attends, vous avez menti Adonai et Adoni. Quand on parle d'Adoni, Adoni, c'est l'envoyé. Adoni, c'est l'envoyé. Maintenant, Adonai, c'est le créateur. Maintenant, qui est qui est créateur Qui est Adoni et qui est Adonai? Il faut différencier Adonai et Adoni. Pardon, donne les noms. Qui est Adonai et qui est Adoni? Ad Adonai, c'est. Attends, tu, tu as présence. Tu, tu, tu dois prendre ton coup, Adonai, Adonai c'est lui qu'on appelle Jéhovah. Tu comprends? C'est qui? Jéhovah, le Dieu créateur. Jéhovah. On, on appelle Yahweh. Yahweh Adonai. c'est Jésus. Tu dis quoi? Est-ce que c'est -ce est Jésus? Oui, c'est Jésus. C'est la même personne qui s'est incarné. On parle de l'incarnation. Oui. Et Adonis? Adonis c'est qui? Ad Adonis, c'est l'incarnation. Lorsque Dieu s'incarne, oui. il s'est fait Adonis. un homme. Lorsque, lorsque Jésus ah était, était venu chez nous, ah. il est venu comme un homme. Ah. Il est venu ne pas de ça. Ah. Adonis, c'est qui? Comment ah. Est-ce que j'ai parlé des Adonis, c'est qui? Tu as dit Ado, Adonai, c'est Jésus. Adonis c'est qui? Voilà ma question. Je, non, tu, parlé, tu, tu, tu, as, tu as confondu. J'ai dit ceci. Adonai, c'est Jéhovah. Tu comprends? Jéhovah, c'est Jésus. Oui, oui, oui c'est la même personne. Ok. Et Adonis Adonis c'est qui? C'est Jésus. C'est toujours la même personne. Hein? Ouais. C'est la même personne qui s'incarne. Tu vois? C'est le même Dieu qui, qui se manifeste sous plusieurs formes. Aujourd'hui, il peut prendre même. un corps. Aujourd'hui, il s'incarne dans un autre corps. C'est la même personne. Donc, voilà un pasteur qui vient de confirmer que Adonai et Adonai, c'est la, la même personne. Oui, oh, oui c'est la même personne. Attends d'abord, dans beaucoup de censé savoir qu'on parle d'Adonai, c'est le créateur. Adonai, c'est l'envoyé. Oh, Alors okay. que Jésus-Christ dit, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyé. Oui, mais c'est puisque... Mais, c est, c est c est, puisque... Ah, attends. J'ai fait ah. mon temps. Bien, j'ai fait mon temps. Donc, si on se sépare, <rire> toi qui n'as pas niveau, quoi. <rire> ne fouille pas. Ne fouille pas. Ah, voyez-vous. <rire> Tout musulman qui vient, il ne peut pas faire dix minutes. Il vient, il parle, il fouille. Il, il parle et il parle avant que tu ne répondes. Il fouille. Il parle avant que tu ne répondes. C'est la fuite. Ah, c'est ça le musulman. Il dit, ah oh non, tu n'as pas le niveau. Puis là, nous sommes dans la Bible. Si je prends un verset du Coran, c'est sa mort. Le musulman ne termine jamais le débat. ne termine jamais. Nous sommes là. Il a parlé, avant que je ne termine de le mettre à plat, puisque je lui ai dit que Dieu s'incarne. Dieu prend, prend plusieurs formes. Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Et d'ailleurs, j'allais lui donner le verset, même, même dans le Coran. Dans le Coran, Allah aussi s'incarne. Allah prend une autre forme. Là, je vous ai donné l'écriture là où Dieu s'est incarné. Allah aussi s'est incarné. Mais Surtout les musulmans africains, les musulmans africains ne connaissent rien. Ils ne savent même pas que leur Dieu s'incarne. Là, nous sommes dans le Surat 68, au verset 42. Puisque nous, nous sommes là pour frapper très très fort, aucun musulman ne peut débattre contre nous. Ça, c'est un verset cadeau. Souvent, j'achète les musulmans ici. Là, c'est surat 68, 42. Surat 68, au verset 42. Là on parle de l'incarnation d'un Allah. Et les musulmans, ils ont tout fait pour cacher ce verset ici. Puis si, si vous cherchez ça dans le Coran des Français, ils ne trouvent pas ce verset ici. On a dit, le jour où ils affronteront des horreurs. C'est comme ça qu'on a écrit dans ce verset-là. Attendez, je vais vous mettre ce verset ici. Et comme on a mis ça dans le Coran, euh, le, le Coran piraté que les, gens, les, les Africains utilisent, on les a juste trompés. Euh, sorry. Ah, ça c'est chapitre 68, au verset 42. Là, c'est l'un des versets clés que j'utilise pour suicider les musulmans. <rire> Je leur donne ce verset pour qu'ils puissent se suicider. Ah, puisqu'ils ne peuvent jamais. De oh, après, après ça, ils fouillent tous, ça. Hein. Surat 68-42, ici on a interprété, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, ils seront appelés à la prosternation. C'est un faux verset. Il n'y a pas de mot horreur, il n'y a pas de mot affronter. Ça n'existe pas. Je vais vous donner ce que veut dire la sourate ici. Surat 68, on dit, le jour où, voyez-vous bien la différence? Le jour où le tibia sera découvert. C'est le pied, lorsqu'on parle de tibia, c'est le pied des Allahs. Attendez, je vais vous montrer une autre. On dit que le jour où le chine sera découvert, Le chine, c'est quoi? C'est le pied. Le pied d'Allah. Le jour où la jambe sera dénudée. Mais voyez-vous le contraste? Ici, on dit le jour où ils affronteront les horreurs. Donc, c'est la sorcellerie dans, dans l'islam. Comment est-ce qu'ils ont changé le mot « la jambe»? Voyez-vous un peu comment c'est diamétralement opposé? On dit le, le jour où la jambe sera dénudée. Mais ici, on dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Ils seront appelés à la prostération, mais ils ne, ne pourront pas le faire. D'où vient, vient que le mot jambe a disparu ici? Tandis que, vous tout, voyez, toutes tout ces tout ce versions de Coran, on a dit le jour où la tige, ici, ils ont dit tige, au lieu de la jambe, ils disent tige. Ici, Abdullah Youssouf a dit, le jour où... Où le tibia sera mis à nous, le tibia, le tibia d'Allah. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est le jour où Allah sera incarné. Le jour où le chine, le chine, c'est le pied, le pied d'Allah. Vous hein? voyez, on dit un jour sera découvert où le tibia a la jambe. La jambe d'Allah. Allah va venir et Il va montrer sa jambe. Allah va venir comme un homme. Il va venir comme un homme. Le jour où le tibia, le tibia de Allah. Alors, ces gens ici, ils ne veulent pas qu'on puisse toucher à ces versets. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas débattre avec moi en public. Ils ne pourront jamais le faire. Le jour où la jambe sera découverte, le jour où le tibia sera découverte, Allah va venir. Hein, le jour où le chine sera exposé. Allah va venir exposer son pied. Le jour où Allah va venir exposer le pied. Il y a même un indice un indice de Mohamed. Je vais vous montrer cet indice-là. <rire> Ils ne peuvent jamais débattre avec moi. Jamais. Hein? Je vais vous montrer cet indice ici. Mohamed a parlé de cet indice ici. Ils ne pourront jamais, jamais, jamais, jamais débattre avec nous. Hein? Ils ne pourront jamais le faire. C'est pour cela qu'il fouille toujours nos débats. <rire> Alléluia. Nous sommes invincibles. Puisque Dieu, il y a deux fois que Dieu prend la forme corporelle. Dieu s'incarne. Le monsieur là, a fui. Mais je vais faire la vidéo et je vais lui envoyer ça. Ça, c'est Saïd ou numéro 64, 74-39. Il dit, d'après Abu Saïd al Koudri. Ça, c'est un, un compagnon de Muhammad. On dit, nous avons dit aux messagers, est-ce que nous allons voir le Seigneur Allah le jour de la résurrection? Muhammad a dit, avez-vous des difficultés à voir le soleil? Quand le soleil est clair, ils ont dit, non. Il dit, ainsi vous n'aurez aucune difficulté à voir Allah ce jour-là, à voir votre Seigneur. Quand vous n'avez aucune difficulté. Alors, Muhammad dit que vous allez voir Allah. Allah va venir. Et on va maintenant nous dire comment est-ce que Allah va venir. C'est un très long Hadis, un très long Hadis. Attendez, ici on dit ceci. Alors Allah, le Tout-Puissant, viendra à eux sous une forme. Il viendra sous une forme. Allah a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Il s'incarne sous une forme. Il viendra sous une autre forme que celle qu'ils celle qu ont vue pour la première fois. Et Allah va dire :« Je suis votre Seigneur. » Je suis votre Dieu. Les musulmans vont dire, tu n'es pas notre Seigneur. Et personne ne parlera à lui. Personne ne va parler à Allah, sauf aux prophètes. Les prophètes vont commencer à parler. Alors, on va poser la question aux musulmans. Connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître? Les musulmans vont répondre, le chine. Le chine, c'est le sakine, le pied, le pied d'Allah. Il dit, on va reconnaître Allah, on doit voir son pied d'abord. Ainsi, Allah, de, Allah découvrira son chine, son pied. Et après, chaque croyant se prosternera devant lui. Chaque croyant va se prosterner devant lui. Il restera que ceux qui se prosterneront devant lui pour se faire valoir tout ça. Il dit que, ainsi Allah découvrira son pied. Alors, chaque croyant se prosternera devant lui. Et c'est ce verset ici. C'est ce, le même verset le jour, euh, ce même verset on dit le jour où le Tibia sera mis à nu, ils seront appelés à se prosterner. C'est ce que Mohamed explique là-bas que Allah va découvrir son chine, après quoi ils seront ils vont se prosterner puisque Allah va prendre un corps humain. <rire> hein? Et ici, il dit que il dit ceci le Tout-Puissant viendra sous une autre forme que celle qu'ils l'ont vue pour la première fois. C'est écrit dans, dans les livres des de musulmans. Là, c'est un, un hadith authentique de Muhammad. Il y a beaucoup de hadiths. là où Muhammad a dit Allah va venir sous une autre forme. Allah change de forme. Il va prendre la forme humaine. Maintenant, le petit ici, il n'a pas voulu atteindre euh, ce niveau. Lorsqu'ils atteignent ce niveau, ils le fuient tous. Vous avez vu, deux musulmans, ils viennent, ils posent des questions. Un C'est le font, c'est poser des questions, questions, questions, questions. Bible, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus maintenant lorsqu'ils viennent avant que je ne termine puisqu'ils me connaissent tous ces gens ici ils savent comment est-ce que je débat j'entre dans le Coran, dans les tafsirs, dans les hadiths. ils ne pourront jamais ils ne pourront jamais surtout lorsque j'entre je, je, dans les, les tafsirs, lorsque j'entre dans les tafsirs, là je, je deviens très dangereux très dangereux si j'entre dans les tafsirs. je vois la vidéo a déjà 48 minutes hein. je ne dois pas dépasser une heure pas, pas même 50 minutes. J'ai voulu faire pour 30 minutes avec le monsieur qui avait appelé auparavant, mais le monsieur a fouillé. On termine ici et shalom et que Dieu vous bénisse.